The rock Sweet baby Jesus in the office. Alors, euh, bonjour tout le monde, je m'entendrai pour du Wrestle Rock Podcast, alors j'espère que tout le monde, ça va bien. Euh, je suis en co-animation avec mon ami d'enfance, Benoît Lafferère, avec qui la soirée de Ben. Comment ça va mon Ben? Ça va très bien toi, ça va Yes, yeah, ça, ça va super bien, ça va super bien. Une première aujourd'hui. Yes, une première aujourd'hui, puis ça fait vraiment longtemps qu'on... Euh qu'on voulait <rire> l'avoir avec nous en entrevue, mais malheureusement, euh, très, très, occupé. très, très occupé avec le travail, l'entraînement, les études, etc. Donc, euh, Laila baudouin boxeuse professionnelle pour Eye of the Tiger. Et euh, comment ça va, Laila? Allô, ça va? Ah oui, ça va toi? Yeah, ça ça va, ça va, ça bien, ça va super bien. Good, good. En compagnie de son chat c'est quoi le nom? Uh, Timo. Timo. Timo. <rire> uh, <rire> Et ça me pensé, dans le temps, il y avait une, euh, la fête des jardins à Lévis, puis il y avait un tassin, Il y avait une mascotte, à s'appelait Timo. Ça me <rire> fait penser à ça. Yes! Hey, écoute, écoute, nous, on, on, on se connaît un petit peu, t'sais, mais tu sais, juste connaissance, tu euh, on a traîné comme en, dans les mêmes euh, salles d'entraînement, puis tout, oh, ouais. tout ça, puis on t'a vu, je t'ai vu évoluer, puis tout ça, puis. C'est tellement hot ce que tu fais en ce moment. Là. On est tellement fiers. C'est un beau fleuron québécois. Puis on est tellement content que tu sois avec nous en ce moment. Tu n'as pas idée à quel point, genre, euh, c'est vraiment cool que, que tu aies pu accepter euh, notre invitation. Puis, Ça me fait plaisir. Euh, dans le fond, euh, Laila, on avait quelques petites questions pour toi. Euh, au niveau de la boxe professionnelle, à quel âge tu as commencé à t'intéresser, dans le fond, à la boxe je ne me suis jamais vraiment intéressée à la boxe, aussi bizarre que ça puisse paraître. Okay. Euh, moi, mon père était un gros fan de boxe okay. euh, professionnel. Euh, puis quand j'étais jeune, quand j'avais 13-14 ans, je faisais d'autres sports. J'ai tout le temps fait du sport de compétition. J'ai fait du ski alpin de compétition pendant plus de 10 ans. Okay. Euh, J'ai joué au soccer aussi. J'ai fait du basket, euh, du tennis euh, de table même, fait que du ping-pong. Il n'y a, a rien que je pas fait puis tout de manière compétitive. Okay. Euh, fait que quand je faisais du ski, mon père, il disait souvent « ça coûte cher le ski », mais tu pour me niaiser. Mais c'est vrai que ça coûte cher le ski, c'est des paires de ski à 1500$, on en a besoin de 3-4, euh, pas par saison, là. on les gardait, mettons, 2-3 ans. Euh, mais quand tu avais besoin d'en acheter, ça coûtait assez cher, fait qu'il me disait « je te verrais, boxeuse ». J'étais comme moi, à 13-14 ans, « t'es-tu malade, boxeuse je... ?» je sais, me faire démolir. Puis, tu sais, on regardait souvent Luciane Boutet, Jean-Pascal à la télé. J'aimais okay. toujours ça, regarder les combats. On oh. se faisait souvent des soirées, là, d'où je viens, là, puis on en regardait tous les, les combats comme ça. et j'ai toujours été, euh, j'ai toujours regardé ces affaires-là euh, un peu quand même. Puis, euh, à un moment donné, par hasard, j'ai essayé la boxe un soir, euh, le cardio box à Rivière-du-Loup. Puis c'est une de mes amies là, qui m'a dit eh, viens essayer ça avec moi euh, tu sais vu que j'étais comme, comme entre ma saison de soccer et ma saison de ski fait que j'avais comme rien à faire puis je suis très hyper active très sportive et que j'avais besoin de faire de quoi puis finalement ben on... j'ai essayé puis j'ai vraiment trouvé j'ai fait du, fait du, euh, du cardio box pendant quelques temps. Puis après ça, à un moment donné, j'ai vu l'équipe de compétition là, de boxe amateur s'entraîner. Puis, je connaissais pas ça. Je pensais pas. Je savais pas que c'était aux Olympiques. j'avais jamais vu ça, là, la boxe avec les casques, le coin rouge, le coin bleu. Euh, vraiment, la boxe olympique, je connaissais pas ça. Fait que j'ai fait « aïe, je vais essayer ça ». Puis, euh, je suis tombée en amour, direct. <rire> puis, dans le fond, euh, la, la, la boxe olympique, ben c'est ça, c'est avec le casque. Puis, de mémoire, toi, tu été... Tu as été au championnat canadien aussi? Oui, moi j'ai été au championnat canadien deux ans. La première année que je suis allée, c'était dans une catégorie pas plus haute. J'ai terminé deuxième quand même. Euh, ah, okay. C'était pas une catégorie de poids qui était bonne pour moi. Là, moi, j'arrivais, je faisais pas de déshydratation, je me pesais, puis euh, j'étais en dessous du poids. Là, OK. J'ai <rire> euh, <rire> quand même fini deuxième. Puis après ça, au championnat canadien l'année d'après, euh, là, j'étais allée dans ma vraie catégorie qui était 132 euh, à ce moment-là. Puis j'ai gagné le champion canadien 2019. ça. très, très cool. Puis ça ça se déroulait où, ce championnat-là, dans quelle ville? C'était à Victoria, au BC. Euh, le, ce championnat canadien-là. Puis cette année-là, ben, je suis devenue sur l'équipe canadienne. Euh, je pensais vraiment que ça allait m'ouvrir des portes. Je pensais que mon... Tu sais, quand, quand je suis gagnée, j'étais genre, ben voyons donc, tu sais, euh, je vais pouvoir enfin peut-être rêver aux Olympiques et tout ça, parce que ça a toujours été mon but, que ce soit dans le ski ou autre, dans les Olympiques. Puis là, ben, j'ai vu comment Boxing Canada fonctionnait et tout ça. Fait que j'ai pas niaisé, moi, quand ça fait pas ou que ça marche pas, je suis genre à m'en aller, là. je ne reste pas là dans un environnement toxique. Puis c'était toxique, fait que j'ai comme voulu un peu arrêter de boxer. Ah, je ouais, m'étais ouais. dit, euh, ouais, dit que je ne savais pas ce que j'allais faire. Là. Durant l'été, j'étais très démo démotivée. Puis finalement, ben I de the tiger » m'ont offert un contrat professionnel. C'est là, là, à, à l'automne 2019, que j'ai fait mes débuts professionnels. C'est qui qui a été ton entraîneur et ton mentor dans la boxe? Euh, mon premier entraîneur, c'est wow. vraiment euh, Mathieu lavois à Rivière-du-Loup. Okay. C'est vraiment lui qui m'a donné la piqûre. C'est lui aussi qui m'a euh, vraiment donné goût des Olympiques, qui m'a fait comprendre que les Olympiques, c'était accessible. T'sais, moi, dans ma tête, quand j'ai commencé à boxer, j'avais 18 ans. Fait que je me disais « oublie ça ». Mais de la manière que je m'entraîne, euh, je suis très euh, impliquée dans mon entraînement. Euh, je suis vraiment je vois mes erreurs, fait que je les mets en application. Euh, je mets en application ce mes corrections rapidement. Ouais, ouais. Toujours ouais, est Exactement. Ça. Mais j'apprends extrêmement vite comparé à d'autres gens. J'ai vraiment la capacité à voir mes erreurs. Puis je suis très, très, très, très, très, très perfectionniste aussi. Fait que c'est sûr que des fois. Ça peut être dur d'être perfectionniste pour le mental, mais ah, ça a du bon parce que quand j'exécute quelque chose, mettons dans, quand on fait du pad ou quelque chose comme ça, mettons que je ne l'ai pas bien fait, mais mon coach n'a même pas besoin de me dire que, là, que je ne l'ai pas bien fait, je le sais, puisque moi je le sais, puis là, je le refais comme il le faut après. J'ai que... une petite anecdote à propos des pads. Moi, je t'ai vu aller plusieurs fois, puis je n'aimerais pas euh, le nom du coach, mais euh, honnêtement, tu faisais du pad avec ton coach, là, puis euh, je suis allé voir ton coach, puis j'ai dit, euh, mon Dieu, euh, genre, elle, elle, elle frappe donc bien fort, Laila. Puis là, il m'a dit, il m'a dit, ouais, Laila, elle frappe comme un homme. Ouais, <rire> ouais, Puis, genre, dans la même journée, euh, la, la, la personne en question, euh, ton coach, il, il, il faisait encore du pad avec toi, puis là, il dit, là là il c'est passé là, là j'ai mal au moins <rire> ok ouais ça arrive après t'es euh, On pour je... avoir euh, pour être une bonne cogneuse, là fait que c'est euh, vraiment cool puis d'ailleurs euh, ben récemment t'as fait ton combat c'est euh, hey, victoire aucune défaite. en professionnel c'est juste comme c'est les étoiles ça... ouais, hey, c'est vraiment nice honnêtement euh, puis J'imagine dans le fond, là t'sais, tu, on parlait d'entraînement, combien d'heures par jour tu t'entraînes genre à, à, avec la boxe? J'ai toujours de la misère à répondre à cette question-là, mais je vais y aller en mm -hmm. termes de foi. Oui, ouais, ouais, ouais, euh, ben en moyenne. Je peux te... Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, euh, lundi, mercredi, vendredi, je m'entraîne deux fois par jour. Le mardi et le jeudi, c'est mes journées de sparring. Fait que ça, on ne fait vraiment rien d'autre que le sparring pour avoir toute l'énergie nécessaire. Puis euh, le samedi, euh, on, on rajoute un entraînement de boxe, de course, etc. fait que on parle d'un, <rire> deux, quatre, six, à peu près une dizaine de fois par, par semaine, je dirais. Fait que, mesdames et messieurs, Layla, la elle fait juste s'entraîner dix fois par semaine. C'est fou pour vrai, là. Je te lève mon chapeau, c'est ah, comme... Malade! En camp d'entraînement, c'est quand même très exigeant. C'est très fatigant. Je suis brûlée. je disparais J'ai une gang d'amis puis quand je suis en camp d'entraînement, je disparais pour deux mois. Ils ne me voient pas. Ils m'invitent pareil, mais je ne réponds pas non. Ou des fois, ils me textent, il est 9h30 puis je dors déjà. Je réponds le lendemain. C'est une seulement ben, c'est un way of life, là. C'est vraiment comme, tu sais, il faut que tu te focuses. tu sais, c'est un game changer, il faut vraiment, genre, que tu... Faut que tu ouais, vives un la, de la, tu comme vive tu la dit, boxe, tu sais, ouais, ouais. à ce, ce niveau-là, tu sais, c'est... Euh... Vas-y, mon ami. Ouais, là, là, là, parmi les adversaires que tu as eus durant ta prestigieuse carrière, euh, laquelle a été la, la plus rough, la plus coriace? Euh, la dernière. <rire> la dernière, La dernière. Euh, c'est un adversaire, c'est une Mexicaine, les Mexicains, ouais. quand on le pris, elle, à base, déjà là, ça me faisait de la prendre, parce que je sais <rire> comment elle était, elle fonce dessus. Tu sais, moi, dans la boxe, ce que j'aime, j'aime le jeu d'échecs. J'aime tendre des pièges, j'aime faire des feintes, j'aime te faire tomber dans okay. mes pièges, moi que j'en profite. J'aime le côté vraiment stratégique, puis j'aime pas les bagarres de rue aussi bizarres <rire> que ça peut paraître, je déteste ça. Fait que j'aime être précise, j'aime pas ça, garocher pour garocher, tu sais, je vais, je vais lancer quand je vois que ça touche, puis souvent, c'est ça, ça touche, parce que je suis précise. Fait avec elle, ben je savais qu'elle fonçait dessus, elle avait pas vraiment de technique à part me foncer dessus, puis elle savait que je bien ma distance, fait qu'elle l'avait mentionné qu'elle, ça allait justement être, être, de me rentrer dedans, son objectif, et tout. Fait qu'elle le fait, puis euh, elle l'a fait même avec sa tête, me rentrer dedans. J'ai eu des nombreux coups de tête, des coups en arrière de la tête, des coups de coude, Il mm n'y -hmm. euh, a rien que j'ai pas eu. puis, tu sais, même au troisième round, j'ai été ébranlée. Là. Mon troisième round, il a été extrêmement pénible pour moi. Puis je me disais, aïe, ça va vraiment pas bien. J'étais vraiment ébranlée. Puis, d'ailleurs, j'ai fait une commotion cérébrale. Euh, une commotion okay. légère, là, mais tu sais, tout de même, j'en ai fait une. Et après le combat, là, genre ceux-là qui m'ont vu, j'avais aucune émotion. J'étais vraiment apathique qu'on dit, là, genre aucune émotion. t'es-tu hey, contente, tu t'as gagné? J'étais comme Ouais, je suis vraiment contente. Mais j'avais pas d'émotion. J'étais vraiment. Puis J'ai commis un, un appel en même temps. Excuse Il n'y a, a pas de problème, hein? euh, Il le... non, c'est ça, fait que j'avais pas d'émotion, puis j'étais très, très, très fatiguée. Puis d'habitude, après un combat, je suis vraiment correct Le lendemain, j'étais encore plus correcte. Le lendemain, j'étais encore vraiment brûlée. Le surlendemain aussi, le dimanche après mon combat, j'ai sauté en parachute, puis je m'en foutais comme dans l'an 40 de sauter en <rire> okay. parachute. L'instructeur, il me dit T'as ton main, pas l'air stressé? J'étais comme je ressens re rien. <rire> comme... On était à 14 000 pieds dans les sur le bord de jumper dans le vide. Puis il était wow. comme j'ai jamais vu ça. Il dit t'es pas stressé pendant tout. Je, je pense j'ai eu trop d'adrénaline vendredi, puis là, j'en ai plus. Ouais, C'est bon bien, tu ces oh, euh, athlètes-là ils, ils carburent euh, à l'adrénaline puis c'est ce qui arrive souvent euh. okay, est-ce que je pense que c'est ta première commotion cérébrale hein? en boxe, oui, j'en ai jamais okay. fait en je boxe, j'en ai fait une mais tu sais, mettons de coups de poing, ça, je me suis jamais vraiment fait sonner. c'est vraiment un gros coup de tête puis tu sais, même dans le combat, quand on le revisionne tu me vois, là, je le dis, puis même dans mon coin rendu au quatrième round, je le dis hey, c'est coup de tête, ça n'a pas de bon sens ça te sort de ta game c'est vraiment tough. Là. Puis, ça aurait pu être le début de la fin là, pour ce combat-là. -là, J'aurais pu genre le perdre à cause de ça. J'aurais pu, pu tomber à terre, à être ébranlé. C'est plate. L'arbitre l'avertissait. Ça fait partie de la game, mais c'est le danger de justement pas avoir de casque qui s'ajoute ouais, qui, qui à ça. Ça protège moins, c'est ouais. plus du Donc, Bref, elle était coriace, j'ai lancé des shots vraiment fortes, vraiment puissantes. Il euh, n'y a rien que j'ai pas essayé, puis elle fonçait pareil, elle était encore On constamment dans ma sphère. C'est des toughs, les Mexicaines. Je... Ouais, ouais. c'est des toughs, il n'y a, y a pas, pas d'autre moyen de les décrire que ça, c'est des toughs, Stifi, il n'y a rien à faire avec personne. <rire> puis bravo à elle, man. Ils, sont vraiment, ils, viennent, ils viennent pour se battre, puis ils donnent tout un show. Puis c'est ça. En 2019, tu as remporté le champion... enfin, on en a déjà parlé. Fait que dans le fond, ben, tu as... as remporté le, le championnat canadien euh, dans la catégorie des 60 KG. Euh, euh, Est-ce que tu penses que euh, tu pourrais avoir une chance au titre dans ta catégorie euh, dans le pro? Euh, ouais, ben là, tu vois, la dernière adversaire que j'ai affrontée, elle était était dixième, puis quand on l'a pris, elle était huitième au monde. Moi, okay. je l'ai classée sur Boxuek à 44e. Euh, okay. Fait que, on savait que c'était un gros combat. C'était un combat qui a été jugé 50-50. J'avais autant de chances de gagner que j'avais autant de chances de perdre. Là, je pouvais le perdre, ce combat-là. Fait que, c'était vraiment un combat euh, difficile, mais ils vont tous être ils vont être de plus en plus tough, ils vont être de plus en plus serrés, ils vont être plus durs à juger. T'sais. Ça ne sera pas des combats à sens unique comme on peut voir souvent en début de carrière. Euh, fait que là, ça fait de mois que je suis rendue au 12, je suis douzième euh, au niveau du classement mondial. Fait c'est sûr que là, à ce moment-là, ben ça me permet d'avoir de, des, des adversaires euh, vraiment plus solides. Et on va, on va, on va aller faire des combats. Euh, dans, dans ces eaux-là, là, de, de ces boxeurs du ah, top ouais. 15 là fait que, tu sais, c'est sûr que là, tu vois, je devais me battre le 27 octobre, qui s'en okay. vient, finalement, comme deux, trois jours après le combat, on a décidé de ne pas le prendre tout de suite, parce que comme mes coachs ont dit, tu t'en viens avec des gros combats, t'en as fait quatre en peu de temps durant l'année, euh, fait que là, tu repose-toi puis on essaiera de regarder pour décembre si on est capable d'avoir un spot pour le prochain, le prochain gala parce que là, c'est ça, tu sais, je suis rendue à un stade où je vais avoir des durs adversaires tu sais, c'est plus des combats de quatre rondes non plus, je vais, je vais arriver sur mon premier huit rondes. fait qu'on veut prendre le temps mmh. de faire bien les choses puis aussi de me reposer parce que, comme vous l'avez dit mentionné, j'étais à l'école en soins infirmiers fait que c'est vraiment de la job pas mal, tu sais, là je m'en vais en stage à soir, je stage fait. demain soir aussi fait que... Euh, c'est ça. C'est euh, ça... ouais, ouais. Ouais, en train tout en plus, puis euh, le stage, euh, stage infirmier, euh, le ça le garde occupé, ça oh, ouais, le chantant, c'est exigeant, c'est sûr. Oui, c'est exigeant, là. on ne fait pas rien. Ouais, là, vraiment. Euh, oui, quel a été, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, quel a été le plus grand obstacle que tu as vécu aujourd'hui? Euh, ben, dans le fond, l'année avant les championnats canadiens, en 2018, j'ai perdu mon ex-conjoint, Jimmy. Oh, okay. euh, il s'est en, enlevé la vie euh, le 13 juin 2018. fait que okay. Moi, ça, euh, ça je ne pensais pas vivre ça dans ma vie jamais. Puis, euh, c'est moi qui l'ai retrouvé moi-même en plus. Okay. Et que pour ajouter euh, au... Au deuil, puis à la souffrance. Ouais. Euh, c'est une personne qui, qui avait des, des problèmes d'anxiété, euh, puis tout ça. fait que C'est sûr que c'était des problèmes qui n'étaient pas gérés. Il aurait pu demander de l'aide, euh, avoir de la médication pour son anxiété, tout ça. Euh, mais souvent, les gars, ils n'ont pas l'impression que ça peut se régler. Euh, ils ne veulent pas parler de leurs émotions. Ils gardent tout en dedans. Euh, fait que souvent, c'est des choses qui arrivent spécialement chez les hommes. C'est des gestes qui sont... Euh, qui sont impulsifs. Donc, ah, c'est ce Je suis bien placé pour te comprendre. que J'ai vécu la même chose que toi. J'avais 13 ans. Moi, c'est mon grand frère. Il s'est tiré une balle dans la tête. Ah mon Dieu. En 1998. Oui, c'est ça. Je me pour ouais, c'est jeune. On vit toutes les. On vit toutes les. les, les... Les, les, des obstacles, des, des épreuves de la vie de différentes manières, puis c'est ouais. ça, justement, les gars, en général, c'est encore plus difficile, puis moi, c'est une des choses qui est vraiment importante pour moi, de militer pour la santé mentale des hommes, spécialement, ouais, ça, parce que c'est encore très tabou, justement, qu'un homme puisse avoir des émotions, c'est correct de pleurer, tu un homme, il faut que ça soit fort, il ne faut pas ça pleure. La belle pour la cause, qui se présente au mois de janvier, là. Ça, ça, je ça. Là. faut, ouais, en, faut ouais. en parler quand ça ouais, va, il ouais, ouais, faut en parler. Euh, c'est ça, tu euh, ben, c'est là que en, si on en, en parlant qu'on ben oui. se rend compte que finalement euh, ben tu sais ces genres de situations là ben tu arrive à monsieur madame tout le monde puis euh, je pense que c'est la force du groupe c'est d'en parler puis de se rendre compte que finalement ben la personne à gauche de toi ben elle a vécu un peu la même sorte de situation etc ça rend les gens un peu plus forts tu malgré que tu sais ça ça ne l'éliminera jamais, tu sais, cette blessure-là qui va rester là, tu sais. Non, c'est ça. Tu ne t'en pas de ça, mais tu apprends à vivre avec. Ben, et... c'est ça, ça. Exactement, exactement. On ne peut jamais vraiment, je pense, passer ouais. par-dessus, mais on apprend à vivre avec. Ça exactement. fait partie de notre quotidien, puis c'est ça, comme tu le dit. Exactement. Et en terminant, notre ami Benoît, notre Nostradamus Ben. OK. Euh, Nastradamus, là, dans le fond, ben, tu, tu, tu dois savoir, c'est une personne qui a, qui a prédit euh, plein de choses dans le passé. Puis euh, exactement, puis Ben, ben, euh, son, son son son nom vient un peu de là parce que euh, quand on écoutait des événements tout ça, euh, on il prédisait les euh, les gagnants des combats, puis ça arrivait toujours. Tu sais. bah, bah, des fois, je me trompais, mais c'est… Euh... Bref, donc, euh, en terminant, euh, ben, euh, comme, comme classique, nous, ce qu'on fait, c'est que Ben va préduire ton armeau dans sa bouteille. <rire> <rire> Vas-y, mon Ben, go. Ah, oh, bien, regarde, euh, t'es T'es à 6-0 7-0? 7-0. Ben, parti comme tu es là, ben, tu vas devenir championne du monde. Pas champion canadien, hein, le championne du monde. Parti comme c'est là, hein. On t'a le choix de vingt. Hein, merci, je l'espère aussi. Oh, je travaille fort puis euh, je pense que c'est accessible. Ah oh, oui, j'imagine. Ben, merci beaucoup, Layla, pour ton temps, euh, ta disponibilité. C'est super cool que tu aies pu prendre quelques minutes avec nous. Alors, ben, on t'embrasse et euh, ben, bonne chance dans tous, tes, euh, dans tous tes beaux projets. Merci, ça me fait à plaisir, plaisir d'être là. OK, merci. bye. Bye bye. Bye. bye.